Salut les rôlistes Comment ne pas parler de Donjons et Dragons lorsqu'on parle de jeu de rôle Qu'on le méprise, qu'on l'adule, qu'on l'ignore ou qu'on collectionne les suppléments à la tonne, je me dois d'en parler. Qu'il soit un vague souvenir, un sujet incertain, la partie du week-end ou encore abandonnée depuis des années, je ne peux pas commencer ailleurs. Alors tout de suite, Donjons et Dragons. tu vas mon dragon Je m'en fous de tes conneries. Je ne Donjons et Dragons, premier jeu de rôle créé en 1974 par Dave Arneson et Ernest Gary Gygax. Pour plus d'informations sur l'émergence du jeu de rôle, je vous invite à consulter les chroniques du dragon numéro 0 qui raconte l'histoire de l'invention du jeu de rôle et de Donjons et Dragons. Aujourd'hui donc, une vraie chronique où je vais parler d'un jeu, son univers, son système, et puis donner mon avis personnel sur le jeu dans son ensemble. Donjon et Dragon a connu plusieurs versions au cours de son histoire. Depuis le supplément de règles pour Chainmail en 1974 à la dernière mouture de D&D 5 sortie l'été dernier 2014, il a subi de nombreux changements au niveau des règles et du système de jeu. AD&D a eu deux versions en 1978 et 1989. À partir de la troisième version on supprime le terme Advanced pour garder le simple Donjon et Dragon. En 2000, la version 3 apparaît. À partir de 2003, une demi-version sort, la 3.5, qui est en réalité une refonte de la version 3, agrémentée d'équilibrage, d'idées et de commentaires fournis par les joueurs sur Internet, sur les forums, les foires à questions, etc. En 2008 sort la quatrième édition. Et tout récemment, l'été dernier, est sortie la cinquième édition de Donjons et Dragons. Alors comment ça se joue Personnellement, j'ai joué il y a fort longtemps à AD&D 2. J'ai essayé une seule fois, il me semble, Donjons et Dragons 4 que j'ai pas spécialement apprécié. Je suis en réalité surtout connaisseur de la version 3 à 3.5, d'après tous les livres qui se trouvent derrière moi. Alors euh, avant la version 3, euh, le système était basé dans AD&D sur le taco toucher une armure classe 0, face à la classe d'armée. Le système était un poil complexe, surtout qu'il était modifié par énormément de suppléments qui se marchaient un petit peu les uns sur les autres, d'où l'idée de faire de nouvelles éditions. À partir de la version 3, le D20 Système est créé, il est d'ailleurs offert librement au monde du jeu au travers de la licence OGL. Cette licence permet à d'autres éditeurs et auteurs d'utiliser le système dans leur jeu de façon libre. Alors le taco est abandonné au profit du bonus de base à l'attaque. Votre personnage a six caractéristiques qui sont la force, la constitution, la dextérité, le charisme, l'intelligence et la sagesse. Ces caractéristiques ont un score qui va de 3 à 18 et de ce score découle un modificateur, bonus ou malus, qui s'appliquera absolument partout sur votre feuille de personnage et dans vos gènes dés. Alors on a tout un tas de compétences qui traînent, à chaque compétence est associée une caractéristique, et donc son modificateur. On a des dons qui permettent de donner des bonus divers et variés à vos personnages. Alors le D20 système se joue principalement avec un... D20 Félicitations à celui qui suit au fond. Donc, pour les tests de compétences, c'est pas compliqué. On utilise son score de compétences, plus un D20, contre... Un seuil de réussite. Si le seuil est atteint, c'est réussi. Félicitations. Ça suit, dis donc. Pour les attaques, c'est à peine plus compliqué. Le D20, plus le bonus de base à l'attaque, plus les éventuels modificateurs, donnent un score d'attaque. La classe d'armure de la cible, plus ou moins les modificateurs, donnent le seuil à atteindre. Si le jet d'attaque est supérieur à la classe d'armure modifiée, l'attaque touche. Et ensuite, on gérera les dégâts. J'ai personnellement commencé avec ADD2. Notre meuge nous avait concrété une belle campagne qui nous a fait à peu près un an et demi. où On réunissait les 10 pièces d'un artefact unique, euh, incroyablement puissant. On a vécu des tas d'aventures, j'ai vraiment de très très bons souvenirs de cette table de jeu. Mais effectivement, je pense qu'un autre jeu aurait été tout aussi plaisant. Euh, j'ai fait une seule partie de D&D 4 que j'ai pas vraiment apprécié, non pas à cause du scénario, mais le système m'a hum, pas mal rebuté, Je trouvais trop MMORPG. Après, je ne connais pas plus que ça et euh, je m'avancerai pas dessus. En réalité, je connais surtout la version 3 et plus précisément la 3.5. C'est celle que j'ai pas mal jouée, mais surtout beaucoup, beaucoup masterisée. Alors, Donge euh, 3... Il est comme les autres donges, avec un système lourd. Moi, j'aime pas les systèmes lourds. Pour moi, se réunir autour d'une table de jeu de rôle, c'est pas pour jeter des, des brouettes de dés, c'est pour interpréter des rôles, pour raconter une belle histoire ensemble. Mais l'avantage de donge, c'est qu'avec tous les suppléments existants, avec les différents univers, je pense que tout joueur ou presque peut trouver son compte dessus. Je le trouve également assez pratique pour initier de nouveaux joueurs au jeu de rôle. Alors je sais pas si c'est par habitude ou que c'est un rite de passage, mais moi personnellement j'ai tendance à initier mes joueurs effectivement à Donjon. Alors la version 5, euh, je ne la connais pas, je suis en train d'essayer de me procurer un livre, euh, mais plus par curiosité. Donc la VO est sortie, la VF je crois pas encore. Les univers de Donjons et Dragons sont assez nombreux, bien que les deux principaux soient Eberon et Faeruk. Mes vidéos sont déjà suffisamment longues. Je parlerai donc de l'univers de Donjons et Dragons dans une vidéo séparée. Donc moi, je suis pas super fan de Donge, et quand je me jete une campagne à Donge, en général, au bout de 3-4 mois, je dis à mes joueurs, stop, faut qu'on passe à autre chose, j'en ai marre. Euh, non, des brouettes 2D, de euh, des caisses d'ennemis, de, c'est pas mon délire. Euh, Donjons et Dragons est un petit peu trop tourné autour du combat. Euh, c'est pas le seul jeu qui a ce défaut euh, mais, mais c'est vraiment pensé pour il euh, y a un système de jeu euh, où la, les distances sont très importantes, enfin on retrouve encore l'esprit wargame, avec les cases les lignes de vue, etc euh, jouer sans les figurines dont je 3, c'est possible euh, mais c'est dommage, on met de côté toute une partie des règles et si ces règles ont été écrites euh, elles ont une raison d'être, elles fonctionnent et elles sont logiques entre elles euh, moi, étant donné que les systèmes, je suis pas un grand fan, j'ai tendance à balourder les trois quarts du système. Ce qui peut être frustrant euh, quand un joueur prend tel ou tel don et qui récupère euh, une action que moi je sais même pas lui faire jouer, on est obligé d'ouvrir le bouquin, j'aime pas ça. Et il a quand même un certain nombre d'avantages, il est très accessible, c'est le plus connu, c'est celui qui a apporté le jeu de rôle euh, autant euh, dans le monde que celui qui a apporté le jeu de rôle au, pub au grand public. Les versions se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Je vais essayer de me procurer la version 5 pour vous donner un avis dessus. La prochaine vidéo sera dédiée aux univers de donjons et dragons, où je pourrais m'étendre un petit peu plus sur Fa'erun et Eberron. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous abonner à la page YouTube ou partager la vidéo, c'est le plus important. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à cliquer sur le pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à cliquer sur le pouce vers le haut. Et si vous en avez rien à faire de la vidéo, bah merci d'être resté jusque là déjà. Vous pouvez soit cliquer vers le bas, soit cliquer vers le haut. C'est pas logique, mais c'est sympa. En attendant la prochaine vidéo sur les univers de dons je vous dis à bientôt. Ciao les Rolistes